Le master spécialisé management et direction de projet euh, a un programme qui se découpe en quatre gros morceaux, en fait, quatre blocs. Un premier bloc sur la compréhension du contexte et l'intégration du projet dans son contexte. Un deuxième bloc sur les aptitudes et les comportements appropriés du chef de projet en situation de chef de projet. Un troisième bloc sur la conception, la définition d'un projet et un dernier bloc sur le pilotage et la réalisation d'un projet. Ça nous fait quatre blocs assez homogènes et en fait pour que ce soit vraiment complet, hein, il existe un dernier bloc autour du multiprojet qui est beaucoup plus court et qui va évidemment s'appuyer sur la totalité des contenus vus auparavant pour donner les spécificités du multiprojet et des Project Management Office, c'est-à-dire des PMO, qui sont aujourd'hui des structures largement déployées dans toutes les entreprises. nos masteriens soient capables, à l'issue de ce programme, de prendre en responsabilité des projets plus importants, plus complexes, un plus fort enjeu dans leur entreprise. Ça, c'est un objectif majeur, qui est un objectif que l'on communique auprès des masteriens et des entreprises aussi de nos masteriens. Donc cette formation s'adresse à des personnes qui ont déjà été confrontées au management de projet. Il faut d'avoir un niveau Bac plus 5 et par exception Bac plus 4. Nous sélectionnons dans très très grosse majorité des Bac plus 5. Et nous souhaitons, nous demandons qu'ils aient au moins 3 ans d'expérience. Avec une moyenne d'âge, qui est aussi entre 35 et 37 ans. Donc vous comprenez qu'avec cette moyenne d'âge, on est bien au-delà des 3 ans d'expérience, on est plutôt sur 10 à 12, 15 ans d'expérience. C'est là que se situent nos amplitudes d'âge et, et ça vous donne une bonne compréhension finalement de notre niveau à l'entrée. Bac plus 5 d'abord, Bac plus 4 par exception et finalement 12, 12 ans d'expérience en moyenne. Nous avons monté euh, cette formation sur un rythme tout à fait compatible avec une activité professionnelle et c'est notre souhait d'avoir d'ailleurs des masteriens qui soient très majoritairement en poste. Aujourd'hui sur toutes les promotions, nous avions au moins 90% de masteriens en poste. La base est un fonctionnement à la quinzaine, donc euh, les masteriens viennent sur le campus de l'école centrale Paris tous les 15 jours, jeudi et vendredi tous les 15 jours et un samedi par mois, donc c'est une fois jeudi-vendredi et c'est tout, puis la quinzaine après c'est jeudi-vendredi-samedi. La rentrée euh, habituelle dans le master spécialisé est une rentrée à fin octobre, donc nous démarrons à fin octobre et toute la partie académique s'étale sur 11 mois. Ce qui fait que les derniers cours ont lieu en fait tout début octobre de l'année suivante. Une période estivale de 6 de semaines pardon, au cours desquelles il ne se passe rien. Je suis à ce dispositif académique de 11 mois, 6 mois de mission en entreprise. Ce qui fait une durée totale de 11 plus 6, 17 mois. Donc la mission d'entreprise intervient à la fin du cursus sur les 6 derniers mois. Elle vise à produire une étude et un résultat qui est directement attendu par l'entreprise et très opérationnelle et elle permet d'appliquer les concepts, les outils, les méthodes vues pendant la partie académique. En parallèle de ces six mois de mission, le Masterien élabore une thèse professionnelle, qui est un travail de recherche au compte duquel le Masterien va conceptualiser, mettre, modéliser un certain nombre d'hypothèses, de réflexions, et poser ça dans ce document de thèse professionnelle. Nous avons mis en place dans le master spécialisé un système de coaching de chacun des masteriens. Donc, nous établissons une relation privilégiée entre chacun des responsables et chacun des masteriens, et nous rencontrons chacun des masteriens dans des entretiens que je qualifierais de formels, en face à face, sur une demi-heure, une heure, suivant les cas, réguliers et à la demande aussi des masteriens, mais à notre demande parfois aussi, pour valider la progression du masterien dans le cursus, pour éventuellement détecter des éventuelles difficultés par rapport au cursus lui-même, par rapport à l'académique ou parfois par rapport à la position du masterien dans l'entreprise. Nous avons mis en place aussi un coaching plus de développement personnel qui là est réalisé par un coach de développement personnel qui ne se fait qu'à la demande de chaque masterien. Donc tous les masteriens ne bénéficient pas de ce coaching très personnalisé, très différent. Et là cette fois-ci c'est pour aider vraiment à développer, à débloquer des ressorts très personnels, très profonds.